En vrai, en vrai c'était pas bien, l'époque des Corridons, Mbami, paix à ton âme, saison 2003-2004, où tu sors premier tour, où tu te qualifies pas, les années où, <rire> où on est à deux doigts de descendre en Ligue 2, avec un c'était pas mieux en fait. En vrai, en vrai. Hmm. Tu vas mettre mais... le pays de tout un pays dans une équipe qui te rend malheureux. Alors qu'avant, on pouvait pas s'acheter un sandwich avec cette équipe. Hey. Oh. Le cœur était à sa place. Hmm. Nous allons tenter de débriefer ensemble. La défaite Du Paris Saint-Germain face au Bern de Munich. 2 à 0. Score cumulé. 3 à 0. Face au Bern de Munich. On ne va pas rester longtemps. Je suis amoureux de ce club. C'est dans mes veines. À la vie. À la mort que nous serons les plus forts ou les plus nuls comme ce soir, vous resterez mon club. Mais quand vous êtes des connards, il faut vous dire que vous êtes des connards. Hmm? Quand, quand vous avez décidé de devenir les sorcières, il faut vous le dire, hmm? pas tous. Parce que je te dis, il y a des circonstances, euh, des années tuantes, années tuant, des années tuantes, de ta mère qui rentre en jeu, Marquinhos qui a mal, qui sort, Nordine qui rentre, qui ressort, qui a mal, l'action incroyable de Vétigny avec personne dans les buts, qui arrive, qui arrive à la louper, alors qu'il fait une première mi-temps, de, de comme un chevalier, lui, Fabien Ruiz, Verratti, quelle première mi-temps, faisait-il dans une galère, Nino Mendes, quelle galère, Archa, vous avez, vous avez couru. Là, vous êtes prêt pour le pour le marathon. Non, semi-marathon. Semi-marathon parisien, parce que vous avez couru. Et si tu as vu les joueurs de Munich, eux, ils couraient, mais on dirait qu'ils ne transpiraient pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de changer les entraîneurs, les joueurs. Aller chercher des préparateurs de là-bas. Je ne sais pas comment ils sont. Je pense qu'ils s'entraînent. Ils s'entraînent avec les ils s'entraînent avec... Je sais pas qui est leur entraîneur. Si, si, si, ce sont des ours polaires. T'as vu Goreshka, frère Ils ont un joueur qui s'appelle Goreshka. Je pense que lui, il est prêt pour remplacer Cyril Gann pour l'UFC. Ces gars, ils ont des physiques, ils ont des poumons. Nous ne savons pas si ce sont des des humains, des des symbiotes, des, des cyborgs, mes frères. T'as vu dans quel état il a terminé Nuno Mendes Il a laissé sa, son âme sur le terrain. Fabien Ruiz, Fabien Ruiz, il ne sait même plus comment il s'appelle, Ferrati, oh l'enculé, ils ont fait une prise à 28 sur Kylian Mbappé, ils étaient plus forts, on va pas rester longtemps ici, ils étaient plus forts, nous avions eu tort de croire que nous étions à leur niveau, Choupomoting a mérite un doublé parce qu'il marque un but, il n'y a jamais hors jeu, jamais Thomas Müller fait action de jeu sur la balle, il est mort de la mort. Il est déjà mort Si Vitignia tu mets le but là, avant la mi-temps, est-ce que c'est le même match Je ne pense pas. Donc voilà. Mon père, euh, à cause d'un connard. Ah, je suis désolé, Marco. C'est de ta faute, tout seul. Tu es l'élégre responsable. Je m'en fous. Qu'est-ce que vous laissez un connard Je l'aime, mais je le déteste en même temps. Ce soir, tu, dans mon cœur, tu es le ying et le yang en même temps. Il y a le petit là, El Shaddai, qui se bat comme un connard essayer de ressortir la balle proprement. Moi, devant la télé, j'ai dit El Shaddai. El Shaddai. Dégage. Dégage le ballon parce que la Marco il sent l'alcool. Je pense qu'il sent l'alcool. Il s'est fait une à la mi-temps, c'est ça que je me dis. El Shaddai. El Shaddai, il ne m'entend pas. Des fois, quand tu pries Dieu, tu as l'impression qu'il ne t'entend pas. Là, El Shaddai. Tu ne m'as pas entendu. Tu fais la passe. Un alcoolique. Qui pense qu'il est dans sa maison? Qui pense qu'il est dans le lit avec sa femme? Tu t'es pris un god ceinture dans le nez, Marco. Thomas Muller et l'autre, l'autre sauvage sont arrivés avec des trucs qu'on ne trouve que sur Internet et te les ont vu là là. Là, là, t'es tombé au sol avec de la semence sur le crâne. Voilà ce qui se passe. Dans la surface. Tu te rends compte. Dans ton lit. Marco, dans ton lit. Thomas Müller, 198 ans. Mais je ne sais pas si, si, si as découvert l'uranium, ton, ton cœur, si c'est, si c'est une tête. Je veux des contrôles antidopage de tous les Bénicots, tous, même l'entraîneur, même le maire, même le président. Tout le monde doit faire pipi dans le pot. Vous êtes, vous êtes fait en, en energizer Vous êtes le lapin qui court là depuis les années 80 et qui se fatigue jamais. Vous êtes qui Vous êtes vu dans quel état vous avez laissé Nuno Mendes il est sorti sur les genoux. J'ai jamais... Nuno Mendes. Votre Davis, il n'a pas transféré. Coman, on l'a sorti pour faire rentrer des niabris, juste pour, pour, pour, pour, pour valider le, le contrat euh, de, de, de, de, de la parcelle. Vous faites... Qui qui, qui vous qui, qui Donc 1-0 sur, sur le, le, le, le, le gang-bang le gang qu'a subi Marco Verratti. Il n'y a jamais faute. Après, on souffre. Pendant encore 20 minutes sans jamais arriver devant leur but. Et pareil, Marco qui essaie de jouer à Indiana Jones, perd la balle à 80 mètres de leur, de, de nos buts, comme un connard. Ils croient il croit qu'il y a encore faute. Ils font un contre éclair. Et c'est le connard de Niabri, le, le, le, le, la doublure lumière de Shaggy, qui a juste euh, euh, euh, donné un sur un contre euh, fantastique. Mais si, il est venu sans ses ballons d'or. Il est venu, il n'y avait rien dans sa valise. Merci Léo. Tu es en train de faire une saison exemplaire, mais ce soir, tu étais l'un des plus grands connards que j'ai pas rencontrés cette semaine. Voilà. On ne va pas polémiquer longtemps. Une première mi-temps de chevalier, une deuxième de fils de pute. Saison est finie, on va aller dormir, et voilà, allez, venez, venez, venez, on parle un peu de ces connards qu'on adore, ça vous fait mal, mais venez, et arrêtons de jouer avec le cœur. Des fois, quand on regarde leur match là, hein, euh, don't worry, be happy. Samedi, je joue mon spectacle. Viens te détendre avec moi parce que sinon, eux, avec eux, des fois, on va vieillir plus vite. Alors, venez, on parle un peu rapidement. Balams Banega, je like Danilo exemplaire, le maltésaire sur patte. Il n'y a que toi. Même Kylian y a museli, on aurait dit un berger allemand. Qu'on a retrouvé la SPA, qui était propriétaire des défenseurs. Oupé le mécanicien là, d'Ayo il t'a tout fait. Danilo, incroyable. Euh, on va aller dormir. J'ai même pas envie de. Il y a pas grand chose à dire. Hein. Mm -hmm. Arsène Moustafi, je like aussi. Choupa Choups nous a tué. Ouais. On l'a maudit. On s'est moqué de lui. C'est le meilleur buteur, me dis quoi. Tu rends compte Vas-y, je vais aller dormir. Hein, quand on veut dire ça, j'ai mal à tête.